Et ben bonjour à tous, c'est Vincenzo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Papa Mario Oui, une nouvelle série Mario que j'ai utilisé de faire aujourd'hui, une nouvelle série Paper Mario C'est un, un RPG euh, en 3D, du coup un RPG tour par tour Et donc c'est tout ce qu'on va jouer aujourd'hui je vais de mettre musique de fond donc on, voilà donc euh, je vais laisser un peu le son de la musique parce que euh, je veux pas que ce soit beaucoup trop fort. Voilà. Musique de Mario hollande Si vous connaissez le jeu, je vais peut-être faire une vidéo sur Mario hollande Version complète de. Attends, je te mon prénom. C'est un zéro, je sais. <rire> J'ai peu de chercher. Oh putain, c'est. Ouah, wow, c'est bugué. Bon, non, moi, normalement, je suis sur émulateur donc euh, j'ai pas la console. C'est la version anglaise, mais je vais essayer de traduire. Bon, j'ai essayé. Hein. Le courrier est arrivé. C'est qui a dit le coup pas. Le coup pas trop pas. Hey, eh Mario! J'ai trouvé. J'ai une, une, une lettre de la princesse Peach. Ah, c'est la maison de Mario, ça. Je vais la lire pour toi, ok Au revoir, merci, mec. Très bien. Let's go. Allons-y. <rire> Je suis très heureuse de vous accueillir, Mario et Luigi. J'ai deviné ce qu'a dit, hein. ouais, ok. Na na na na na to meet you. Ah, oublié Apparemment, il ferait un gâteau et tout nous c'est même le même scénario que les anciens Mario. Bon, du Papa Mario, oui, c'est une nouvelle série. Euh... Ah, je vais pas faire tous les Papa Mario faire le paper mario euh... peut-être acheter celui de la switch pour vous le montrer aussi et le la version 64 et euh, peut-être après je mettrai peut-être un texture une texture hd donc oui je mettrai peut-être une texture hd mais bon c'est pas dans les projets pour l'instant donc c'est un tout partout c'est de cet endroit et on regarde tous ces invités devrait peut-être ouais tous ces invités ouais il y a beaucoup d'invités je sais pas si on peut faire ah oui si on a une technique comme ça pour glisser j'ai déjà vu des LSP je crois je me un peu ok on peut pas ouvrir cette porte l'instant ce on a aucun truc faut pas mettre des check codes au début du jeu parce que je l'ai déjà testé Sinon vous resterez bloqué. Je pense entrer parce qu'il détecte que vous avez encore des points de vie. Oh j'étais plus grand que devant 64 hein. Il y a plus de portes, <rire> tu sais. Ouais il y a plus de portes et tout c'est bien. Peach, tu m'as invité. Enfin tu nous as invité, il a pas que moi si te plaît. Mario, il y a droit aller ici, les autres non. Oh Mario qui est arrivé à la fête Ça je peux pas travers je... bon, Désolé, je peux pas tout produire de... Non. la version française ce qu'on a vu. Désolé Ah oui, désolé aussi si je parle un peu bizarre aujourd'hui, c'est que... que... Je suis un peu enrhumé aujourd'hui, donc... C'est pour ça que j'ai une voix un peu comme ça. Mais... Qu'est-ce qui s'est passé Mario Oh regarde Mario il se dit... Mais on est dans l'espace Et... Évidemment. Et là, il peut respirer ça fait normal. enfin Mario, je comprends pas. Bah. Oh. T'as la princesse. Bosser, mais. Ouais. Eh, mais mais mais bosser, comment t'as pu Ouais, c'est bien moi. Qu -qu Quoi ah, c'est Mario. Oui c'est Mario. Le vrai uni. Le vrai Mario. Oh. What the fuck? Désolé pour ce fuck là. Ok. Ah, on peut pas faire euh, pour l'instant. Ah, on peut pas esquiver. On peut pas esquiver. Ah si si on appuie sur un oh, bon moment, là, je crois qu'on fait moins de dégâts. Bon là ils n'ont fait qu'un dégât. Mais hein. on est obligé de, se... de se faire toucher pour l'instant. là c'est pas tes petites attaques. pouvoir une humaine oh, pour gagner et triche plus besoin oh putain la vache c'est trop déjà un sens dessus on est en objet réussi. Oui, tu vas tuer mon vieux rival Mario. Bravo pour cette... Non, je peux pas parler comme ça. Bravo pour cette euh, victoire, euh... Et pourquoi vous êtes le roi Ouais, c'est ça. Ouais. Et je fait pas ça. J'ai comme une vieille jeu merde Comment il tombe rapide Maman Bon Mais je vous dis le château Papa Mario. <rire> Putain l'outil c'est bugué. Merde. Oh c'est bon. Ok. Je pensais que je devais plus faire un moment. C'est pour ça que c'est lui le roi en fait. Là, c'est le roi des quoi? Ah pas... Oh, merci, le paradis. Il est encore vivant. Il a pris la Star Road et maintenant il est sous contre Mario. être perdu. Mais non. Oh. Arrête tout le monde. Non, non, non. On va essayer de faire vos vies. Utilisez votre pouvoir sur Mario. Ah. Mario, plus réveille-toi, s'il te plaît. Oui, bon, plus ça veut dire s'il te plaît. Oh. Ah, hein bon. allez réveille-toi, réveille-toi, allez réveille-toi oh non, Nissu ne réveille pas Barou! Barou! Barou! Je suis un Star, une, une étoile, de, une esprit d'étoile. Ah, carrément? Je vais te dire quelque chose de vraiment important ça concerne la princesse peach et tout le rôle de champignons mais Fred Lee Je... Even je... je... le je... stream string... to talk je... Ah, je vais te parler après de ça Mario on a besoin de toi que tu as cherché euh, les showing stars je s'il si te plaît Mario mais les nous les stars, euh, starsprit, les prix des étoiles on vraiment de toi ah c'est dur l'anglais c'est un peu dur mais euh, j'essaie de traduire comme je peux ça a plus, ça plus, hein. oh Mario je suis tellement content que tu sois ravi C'est le gomba village. Ici, le petit village. On est juste dans la tour de Todd. Euh, une famille de boomba ton... ah, est ici. ici. Le boomba de la famille il est juste. On euh, voit que. Il euh, a dû se rencontrer là. -bas dans une forêt enfin bref une étoile avec une moustache comment il peut voir ça il t'a parlé du truc là qui s'est passé oui Mario peut-être euh... C'était peut-être juste un rêve <rire> non, nostalgie, l'esprit des étoiles, dans le, dans le paradis. Mais ouais, ils sont dans le paradis. Paradis des étoiles, ouais c'est des. Oh tu parles trop tôt dans vrai. Prochain. Faut faire jouer un papa Mario, c'est le but de la vidéo non? Ah hein, Mario. Peut-être tu parles à Goom Mario, j'en sais rien. Ouais voilà, je... hey, Mario, je suis Goom Mario tu un plus grand fan. Rien. C'est enfin Ah, tu parles beaucoup d'eau. Ah, parles... ah, tu parles beaucoup. Ouais, c'est pas des dialogues importants. va prendre cette porte. Ouais, c'est où on était. Hein. On était là par terre. Comme une merde. Je suis aller là ou pas Ah oui. Alors, ah, c'est fermé. Je pouvez pas ouvrir cette porte. seul c'est le seul endroit ouais là j'ai parlé je pense que je dois parler au mec qui garde la porte ah c'est déplacé Je devais parler aux vieux. Quoi Ouais, ouais, c'est ce qui nous, nous explique encore une fois. Que ce... En fait, là, il est en train de répéter ce qui a dit le mec. Hein. La, la, les, les étoiles. Donc c'est pas intéressant. Non, pas toi, pas qu'un mec. Laaları, la serviteur de. Bla bla bla. Mario est encore es vivant Je savais pas putain Quelle père. Ah donc c'est Camille Coupa. Ouais ouais, écoute ta vie, j'ai ah, rien à foutre. Nous a empêché de passer. Ah, j'ai travaillé toute la nuit sur cette ah, porte. Qu'est-ce qu'il vient Bah oh, ça, qu'il n'y a pas de fiche encore. Ouais ouais, et ouais mon gars, encore. Ça devient lourd. Ah, c'est son père. Ok d'accord je crois qu'il va me passer obligé un peu... Pas de virement. Encore un coup Mario. Eh, Mario comme... Il euh, tombe comme un humain. Ah il était ouais. cassé un virement. Ah non. Donc on m'a fait Un papier. Oui c'est un... Un papier mort. J ah bah oui mais je suis con il est tombé comme mario le bloc, bloc il nous pousse le chemin alors ben, pas problème pour nous un, un marteau oh oui bien sûr je suis le père d'ici on oh, a pense à un marteau on aura beaucoup de partenaires dans ce jeu Ouais le début il est long. On la ressemble à ça, ok d'accord. Fouille avec... A non, encore un peu. C'est chaud, il y a rien. L'argent c'est très important que tu prends dans le jeu. Pour t'acheter des améliorations. Un utilisez le marteau. appuie sur B, d'accord. Ok. Ah non, cette technique, je oublie. On à la maison. Hey, vous êtes qui vous là? mon endroit ok personne peut être euh, ici personne ok oh, j'aime pas que ça fait ça je suis marrus jusqu'à sa gueule que oh, tu peux utiliser le marteau pour faire des meilleures attaques ok Ah, j'ai pas compris encore Ah, J'ai pas compris comment ça marche. Euh... Hmm. Ah, J'ai pas compris, c'était P. lui pour aider son ancienne amie. Ah donc euh, les, les points là eu pense qu'on a eu là c'est pour des mots. On combat. Je reviendrai. Hum. Ah. Alors, nous donc ça a une pièce. Bon, on peut être lui Ok. Marteau, il est pas encore c'est puissant pour ces trucs. Corps. On visite, on visite. J'ai pas, pas, utilisé le marteau. Oh. genre de feu. Par contre ça c'est chiant. Vous avez trouvé un item. Euh, Appuyez sur euh, pour utiliser l'item. Ok. Ah c'est pendant les combats. Ok d'accord. Ouais ouais ouais, t'inquiète, t'inquiète, je connais le jeu. Enfin non je connais pas le jeu. Mais... C'est chiant les bugs, je suis désolé. Un Goomba. Non, non, peut-être pas. Ah je suis con. Je suis tout dessus. Ah, maman. Je suis con, il y a un pic sur la tête. Non, c'est vrai, c'est vrai, non, je savais pas. Oh, ça ok, j'ai bien utilisé le marteau. Ok est mort. On fait... Ah oh, Un quart de vie ok. On fait ça après on s'arrête là. Ok. Tiens. C'est toi qui as eu le... le truc. Parfait Maintenant il est mort. T'as vu ça Ça papa Mario. C'est un... Okay, au bout de 24 minutes hein, on voit le truc mais... Je Nintendo sont nom à se lancer. Alors, ça c'est pour le plus je suppose. C'était le mieux. Bon, c'est pas compliqué Je suis content que tu... un badge ouais je start d'accord le badge J'ai été trop Ouais, non, mais je crois que ça va être des désactivé en fait. Go. Ah, quand bon, Mario se joint à nous. Ouais. Ouais, c'est ça. On a des équipiers, donc c'est ça. Et c'est au badge qu'on qu améliore nous, nous, notre puissance. C'est pas en influence sur à ah, un bon moment, mais je pense que si. Mais c'est juste que moi je sais pas. Il est pas activé. Voilà, là, il est activé. Bah écoutez, euh, pour cette partie de Paper Mario euh, 64, on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt. Ciao. les amis.